Le plugiciel Autoline du récit permet de lier une activité à un résumé de section. Par exemple, ici, nous allons lier un élément du menu à une activité nommée plus bas, périmètre 15 minutes en direct. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode édition, puis retourner modifier la section. Nous allons remplacer le lien existant et utiliser Autolink. À l'aide du sélecteur, nous allons balayer les activités du cours et sélectionner l'activité correspondante. Le texte du lien est défini et l'indicateur de suivi de l'activité est sélectionné. Nous pouvons cacher les activités de la section. Nous obtenons ainsi un résumé de section beaucoup plus ergonomique pour l'utilisateur. Pour résumer, le plugiciel Autolink du récit facilite la création de liens menant vers des activités, des sections ou des informations concernant l'utilisateur.